good מorgen, אליי דני ליטושר. אעפ"י לירפוא תר' אבון שמעהו ב' נליא, בתר' שאר קוליסר. אם אתם שותפים עם הדג, ב-השנה החדשה, אנחנו מתפללים ליום האלוהי. אנחנו מדברים על דברים שעשויים להיות קדומים. אנחנו מדברים על דברים שעשויים להיות קדומים. אנחנו מדברים על דברים שעשויים להיות קדומים. אנחנו מדברים על דברים שעשויים להיות קדומים. אנחנו מדברים על דברים שעשויים להיות קדומים. אנחנו מדברים on est toujours dans la Mishnah de Enben, les différences entre des choses qui sont plus ou moins semblables, en rapport avec, on avait commencé avec Adar Aleph, Adar Bet, et du coup, jusqu'à la fin du chapitre, on va parler de toutes sortes de al qui sont très ressemblantes, et la michna, le but de notre Mishnah va être de dire, sur ce point-là, malgré tout, il y aura une différence. La différence, elle sera que sur ce point-là, mais pas sur d'un autre point, et comme on avait expliqué aussi, qu'à chaque fois il va le retrouver malgré tout. Si tu me précises que la différence, elle est que sur ça, c'est exclusif pour me dire que par contre, sur un autre point... Hein, il faudra retenir la vie qui va nous dire qu'ils euh, resteront semblables. Comme ça, on avait déjà expliqué dans la présente, on va revoir de nouveau. Il n'y a de différence entre celui qui fait le vœu de ne pas profiter de son ami, de celui qui, qui fait le vœu de ne pas manger de, ses, de chez son ami, soit au Maroc comme au Maroc, il lui a dit, voilà, je te promets, je ne mets plus les pieds chez toi, je fais le nez d'air pendant un mois, je marche plus, je ne je, je, je profite plus rien de toi. Et l'autre, il lui dit « Et moi, si je fais le néder, je mange plus de chez toi. » Ou bien on va dire à l'envers. L'autre, il a commencé « Je mange plus de chez toi. » Et l'autre, il a répondu « Et moi, je fais le néder que je ne vais plus profiter de toi. » Donc il a rajouté. Un, il a interdit ce qui touche à la consommation, dans son, au sens très large, comme ce qu'on va voir. Et l'autre, il a dit ce qui touche à tous les profits. Eh bien, quelle sera la différence entre les deux, celui qui a fait le néder de ne pas profiter du tout, et l'autre qui a fait le néder de ne pas tirer de profit euh, de nourriture eh bien, l'unique différence sera, sera est la drissat haréguel, le fait de pouvoir marcher chez lui, et aussi l'emprunt ne, avec lesquels on ne peut pas faire, qui ne servent pas à fabriquer de la nourriture. On va expliquer l'un après l'autre. D'abord, je commence avec drissat haréguel. Drissat Regel, ça veut dire rentrer chez son voisin. Celui qui a dit, je ne vais pas profiter de chez toi, je ne profite plus rien de chez toi. Il a fait le vœu pendant 30 jours, je ne profite plus de chez toi. Et... J'espère que les Marocains ne sont pas vexés, moi aussi, moi aussi je suis Marocain, et je sais exactement ce que c'est, c'est pour ça que je parle. Euh, on a grandi avec ça, non, je rigole, il y, a, il y a... Donc, il y a le... La, la, alors, celui qui a fait le vœu de ne pas profiter du tout de chez lui, alors il ne pourra même plus mettre les pieds chez lui, imaginez qu'il a besoin de passer par chez lui pour partir chez le voisin. Quelque chose, qui ne mange pas de pain, ça ne coûte pas d'argent, c'est gratuit, tu ne rentres pas, as dit que tu ne profites pas, tu ne peux pas profiter. Et l'autre, il dit, bah écoute, puisque tu as interdit tout ce qui touche au profit de nourriture, Marcher, jusqu'à preuve du contraire, ça ne touche pas à la nourriture. Il n'y a aucun profit, même, même, euh, comment dire, même, facilement, euh, comment dire, bah, qui bah, fin, quoi. Donc, il va me revenir après. Même euh, d'aucune de, de, manière, même de manière indirecte, il n'y aura aucun profit de nourriture par ça. Dans ce cas-là, tu auras le droit de marcher chez le voisin si tu veux passer de chez lui pour raccourcir pour ton chemin pour partir chez l'autre. OK Et aussi, les ustensiles avec lesquels il ne sert en rien à manger. Alors, ça implique tous les ustensiles avec lesquels on peut fabriquer à manger. On peut aller chercher à manger, même prendre un, un caddie pour aller chercher de la nourriture. On n'aura pas le droit d'en un caddie parce qu'un caddie, ça fait encore à la nourriture, quand on profite de reprendre des pêches. Mais pire que ça, si c'est des ustensiles qui servent, que normalement on a l'habitude de payer pour les louer, et que je vais lui demander de me le prêter, et que grâce à ça, je vais économiser 5 shekels le prix de la location. Grâce à ça, 5 shekels, je vais pouvoir aller acheter du pain. Je vais pouvoir aller acheter à manger, des, un paquet de ce que vous voulez. Donc 5 shekels, c'est encore un rapport de nourriture. Même ça, je n'aurai pas le droit de le faire. Donc en fait, la Michel me dit, entre les deux amis là, euh, qui est là pour le premier qui a dit qu'il ne va pas profiter, aucun profit de nourriture, il n'a pas le droit de profiter, ni bien sûr, il, il aura le droit, il devra tirer aucun profit de nourriture, ni aucun profit qui va, qui sert même de manière indirecte à apporter de, de la nourriture, et même aussi un profit indirect par lequel on va économiser on va économiser une perte, une dépense, qui va pouvoir me produire. La nourriture, tout ça, ce sera interdit pour, dans tous les cas. L'unique différence, ce sera quoi J'aurai le droit de marcher par chez lui pour raccourcir mon chemin, et j'aurai le aussi de prendre des ustensiles qu'on n'a pas l'habitude de payer pour cela, et qui ne servent en rien à préparer à manger. Alors là, j'aurai le droit d'en tirer profit. Tandis que l'autre qui a dit qu'il fait le vœu de ne pas tirer aucun profit, enfin de ne tirer aucun profit de son voisin, et bien même ça, il ne pourra même pas les prendre, d'accord Enfin, du premier sujet de la Mishnah, deuxième sujet de la Mishnah, « En ben nedarim, en nedavot ». Il n'y a de différence entre celui qui fait un neder ou celui qui fait une nedavar. Celui qui fait littéralement un vœu ou un don. On peut, à la Bête Knesset, par exemple, on parle de Corbanot, concrètement. Mais d'abord, je vais prendre un cas à la synagogue. Il y a quelqu'un qui peut faire le vœu de donner sans shékel. Il y a quelqu'un qui va dire « Je donne ce sans shékel à la synagogue ». La différence fondamentale entre eux, elle est sur la « riouv acharyout ». La garantie, le fait d'assurer en cas de perte, est-ce qu'il faudra le payer Si t'as dit que je, puisque quand tu fais un vœu, tu dis, je, je fais le vœu, je prends sur moi de donner. Le devoir, il est de donner. il est pas de, je, prends, je prends le devoir de donner sans shekels et je monte même mon billet de sans shekels. Et ben concrètement, concrètement, celui qui doit, ce que tu dois donner à l'Albatak Neset, c'est toi qui a une dette envers la Neset, maintenant, tu t'écris une dette. Si tu perds ce billet, ou tu te le fais voler même, de manière de gamour gamour, t'es pas du tout votif. Malgré tout, t'as dit que tu dois payer sans shekels, tu dois payer sans shekels. Avec ton autre poche, t'attends attends d'avoir de l'argent et tu payeras. Alors que si tu as fait le vœu de donner cette chose-là à la bête à alors c'est cette chose-là. Et si celle-là, elle a été. Tu l'as perdu, béhonnête, t'es pas fautif. Un voleur qui est venu, un hold-up, donc tu l'as pris. Eh ben, c'est la bête qui a perdu. Tu t'es jamais engagé à couvrir les pertes. La même chose avec le bête à Il y a deux manières de faire un vœu de Corban au bête à Une Ola ou un Shlamim. Je peux le faire soit à Alay Ola, ou soit je peux dire à Ola. J'ai un animal devant moi, je cet, cet animal, il sera hola, Celui-là, il est hola. Si lui, il meurt, ben, je ne dois plus rien. Mais si je dis, c'est moi qui vais devoir apporter une hola, et eh ben je suis ba Bacharayout. Je, je dois le garantir. Je dois apporter la, la garantie, c'est-à-dire que si ah, mais il meurt, je devrais assurer les frais. Tandis que si je dis, ouais, d'accord On fait ça dans les mots. Il n'y a de différence entre les Nedarim, les vœux, et les Nedavot, et les dons, les nedarim, les vœux, et l'achat. L'unique différence, elle est que sur les vœux. Il est responsable de couvrir, de les garantir au cas où il y a une perte, il devra assurer les frais. Au Nédavot, on dit que si c'est un don, il n'aura pas, euh, pas le devoir de couvrir les pertes en cas de, les, en cas de perte. D'accord Par contre, sur quoi Comme on a dit que. D'accord, je sais qu'il y a une différence sur ça, mais sur autre chose, ils sont semblables tous les deux. C'est sur l'interdit de acher. Il faut savoir qu'il y a un interdit quand on fait un vœu, et c'est pas que sur les dons au Bata c'est même lorsqu'on fait un vœu à la Bétate Knesset, à la synagogue, à la Dzdaka. À la euh, dès qu'on a fait le vœu de faire quelque chose, il faut savoir qu'on n'a pas, pas le droit de passer les trois fêtes sans avoir payé son don. Imaginez quelqu'un en mois de Hav, Il y a plusieurs discussions. Je ne sais pas quelle avis est retenue dans la lakha. En tout cas, quand vous avez fait un don, dépêchez-vous de le payer même. Il y a une misat assez, une misat lota assez de lotaacher les chalmots. Il y a l'autre affaire, Shalmo, un interdit de de ne pas retarder le paiement. C'est malheureusement fréquent. Des fois, on, on, a, fait un, on a dit qu'on allait donner quelque chose, on laisse le temps passer et on passe une fête, deux fêtes. Dès qu'on passe une fête, on transgresse une mise va tasser. Dès qu'on passe trois fêtes, on transgresse un lave de la Torah de ne pas payer le don. L'autre affaire, Shalmo, tu as le devoir de le payer vite. Et ça, que ce soit un don ou que ce soit une. Un neder ou une nedava, dans les deux cas, on transgresse l'interdit si on ne se dépêche pas de l'amener au Bhattamigdash, de régler sa dette, j'ai dit au Bhattamigdash, ou même aussi en rapport avec les lois de Zdaka, on a aussi le devoir de le payer le plus vite possible. Et c'est tout pour aujourd'hui, je une journée pleine de Hatzlacha. Kol to Sela.